Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Garrosh, Garrosh Hell Garrosh Garoche hurle enfer en français, un tank que j'affectionne tout particulièrement, alors j'aime pas spécialement son histoire, mais alors pour, coup, pour le coup son gameplay est très très cool, et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait euh, bah, de mise à jour concernant Garrosh euh, en termes de guide, puisque bah, le, ça date de la sortie, donc il était temps, avec les nombreux changements qui, y a eu lieu, qui ont eu lieu pardon, sur Garrosh. Eh et bien il était temps de parler de lui, donc... Tout d'abord c'est un tank qui a la particularité d'être euh, De ne pas forcément avoir un pool PV hein, De ne pas avoir énormément de points de vie Énormément euh, grand Le truc c'est juste que son, sa tankiness hein, Le fait d'être euh, très costaud Il la tient tout simplement de son armure C'est à dire que plus Garrosh Prend de dégâts Plus il euh, va accumuler de l'armure Qu'on voit ici et moins il a de points de vie Plus il a d'armure Donc ça c'est assez intéressant Ça veut dire que un Garrosh qui est assez bas en PV, et eh bien il reste une cible particulièrement difficile à tomber. Euh, je crois que le maximum c'est 50, hein, c'est 49 en gros puisque c'est 49, vous arrivez à 50 d'armure à peu près quand vous êtes à 1 PV. Le principe de Garrosh du coup c'est qu'il va falloir réussir à jongler avec ses points de vie. Et en face il va falloir réussir à le tomber. Donc évidemment Garrosh est plus vulnérable à des mages qui peuvent le burster, hein, qui peuvent c'est-à-dire mettre la, envoyer la sauce très rapidement et lui faire tomber ses points de vie très vite avant que l'armure s'accumule. Donc euh, c'est plus les, les, les caries, enfin euh, les assassins auto attaque qui vont avoir des petits problèmes. Alors, du coup, commençons aussi par un autre point. Garrosh n'a pas. De mobilité Garrosh c'est un personnage qui n'a pas de mobilité Et qui du coup, alors dans son kit hein, on, va voir, on va voir ça, mais c'est un tank Qui souffre énormément de la mobilité Un petit peu à l'image d'un Diablo, sauf que Diablo lui Il a au moins sa charge Sa charge qui lui permet d'atteindre un point A, un point B extrêmement rapidement euh, En cliquant tout simplement sur l'adversaire Garrosh c'est pas le cas, Garrosh il doit y aller comme vous le voyez, il y a une petite marque qui s'affiche sur la cible qui est la plus proche de moi, hein, le symbole de la horde. C'est tout simplement le boulet de démolition. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne commences pas par le A Le E est tout simplement le centre du gameplay de Garrosh, puisque vous pouvez envoyer un adversaire à l'endroit où est votre curseur. Hein, tout simplement, je vais, je vais euh, réduire les temps de recharge. Donc je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer bah, là, je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer là-bas. Donc... Il vaut mieux s'entraîner un petit peu en boutique déjà, parce que ça demande une certaine prise en main. Hein, il faut bien penser à, à, au curseur où vous allez l'envoyer, etc. Le principe, c'est qu'avec le boulet de démolition, alors c'est 16 secondes de temps de recharge, donc je vois très souvent des joueurs avoir un peu peur de Garrosh, en mode « Oh là là, il a lancé quelqu'un, je m'approche plus, etc. » Très très important, comme un grappin de Stitches, comme une glissade de TC, il faut bien comprendre que le personnage, une fois que son CD est consommé, donc 16 secondes, euh, 16 secondes une fois que le sort est lancé, Garrosh... Là, il a plus grand chose en fait Il a plus grand chose Donc c'est vraiment un, un temps de recharge que vous devez avoir en tête C'est très très très important Et du coup hein, lance un héros, serviteur ou un mercenaire adverse Donc ça c'est important Attention le lancer de serviteur, de mercenaire Ça c'est quelque chose d'horrible Pour se cacher d'un garoche qui essaierait de vous envoyer la, la plupart du temps Vous voyez là lui il est Le petit, le petit blondinet il est un peu naïf Là il est, au milieu de, il est au milieu de nulle part Donc je peux le tuer tout simplement Alors que s'il se met ici par exemple S'il se met là, vous voyez là bah J'arrive pas à le lancer parce qu'il y avait un sbire devant. Donc se cacher dans les sbires, c'est vraiment très très très important. Pareil la vision. Passer dans un fourré au moment où Garrosh arrive. là, Combien de fois en, en tournoi ou autre j'ai été. Euh, oh là, calme-toi. Combien de fois j'ai été énervé parce que voilà s'il arrive dans le buisson, et eh bien je perds la vision donc je ne peux pas lui mettre le combo. L'autre point, comme vous l'avez vu, je viens de le faire, c'est le Breeze Rock. Euh, 8 secondes de temps de recharge, donc deux fois moins que le E. Euh, infléchant 60... 178 points de dégâts pardon, aux ennemis dans un arc de cercle. Les héros adverses touchés par la périphérie de l'arc sont étourdis pendant 0,5 secondes. Puis ralentis de 40% pendant 2 secondes. Le principe, c'est quoi Comme vous le voyez, c'est euh... un arc de cercle. Sauf que l'idée, c'est que faut que je touche au bout de l'arc de cercle afin de pouvoir mettre un stun de 0,5 secondes. Il y a un combo, c'est tout simplement... Poussez quelqu'un avec le E Et le préparer, le recevoir avec votre propre A Voilà, ça c'est un point important Bien sûr, le A peut vous permettre d'atteindre l'adversaire et de le lancer Ça c'est le combo, on va dire, inversé Hop, vous faites ça et vous l'envoyez Sinon, le combo le plus simple, c'est celui-là autre point, alors bon j'ai mis les talents mais je changerai. change rien, ne vous en faites pas euh, là, Le Z, comme c'est un personnage qui doit jouer avec sa barre de points de vie Forcément il a un outil de régénération C'est la soifée de sang, 12 secondes de temps de recharge un Garoche C'est un perso qui a des gros temps de recharge mine de rien euh, Inflige 342 points de dégâts, donc c'est votre sort qui fait le plus mal hein. On est sur les valeurs niveau 20, vous voyez 200 sur le E, euh, 178 sur le A C'est des valeurs niveau 20 qui sont pas terribles hein. Et le Z, 342 points de dégâts et rend à Garrosh 10% de ses points de vie Manquant. Ciblé en roi adverse, double le montant de points de vie rendu Donc on peut monter à 20% de points de vie rendus, Donc là 367 hein, avec le double Z Enfin avec le Z Un point important aussi avec le Z de Garrosh C'est bête mais il faut, il faut en parler C'est un reset d'auto attaque timer Donc c'est à dire qu'on fait une auto Et on peut lancer un Z direct pour mettre un peu plus de sauce Un peu plus de purée quoi et en plus de ça, bah ça, ça temporise votre auto-attaque, hein, ça permet de meubler un petit peu entre deux auto-attaques. Donc ça, c'est pour le kit de base. Comme vous le voyez, hein, l'armure, on en parle, hein, pour chaque tranche de 2%, j'en ai déjà dit, c'est un point d'armure. Et l'autre point très intéressant, c'est le dans la mêlée, qui à une époque était un talent 7 et qui a été incorporé de base à la demande.